Merci Popo. C'est Popo qui m'a soigné. J'en ai deux blessés. Nana Popo, à tout à l'heure. Bisous. Aujourd'hui, je filme toute ma semaine, je vlog toute Bonjour. ma semaine, enfin depuis euh, lundi. C'est vrai? Oui. Ouais. Oui. Voilà. Midi, On a une meute? Oui. dit que je pouvais boire de la bière. Ça va? Ouais, donc ça va. Merci tanté. <rire> I found a picture we took many years ago. When I said to you we would never grow. Messages I've saved the eyes. I don't know you, I used to... Alors, les amis, là on est actuellement chez Mitsoro en répétition pour le live. Mm -hmm. 8, oh, 8, mon alcool préféré. En plus, c'est le gros. Parce qu'à Carrefour, ils sont en promotion, mais c'est le petit. C'est ouais. ce que j'ai à la maison. Comme ça. Mais j'ai acheté en France, moi. Cette bouteille-là, je l'adore carrément. J'ai jamais osé acheter encore. La bouteille, tu adores. Non, mais c'est bleu, quoi. C'est ma couleur préférée. Oh! Non, mais le verre il est barré Mais regarder. Mais je veux juste le verre quoi. J'espère que vous allez bien Il est super tôt ce matin, je me suis levé vraiment vraiment tôt Parce que je pense qu'aujourd'hui c'est une magnifique journée En fait c'est ce que j'ai dit hier et regardez ce que je me suis fait Voilà je voulais en fait vous montrer un peu l'évolution de mon petit bobo D'ailleurs pour ceux ben, qui n'aiment pas trop euh, voir le sang ou quoi que ce soit N'hésitez pas à avancer juste un peu la vidéo Parce que euh, même moi j'ai failli m'évanouir quand j'ai vu le truc Je vais commencer à vous montrer Oh là là c'est pas très très beau bon. mais bon J'espère que ça se soigne, dites moi en commentaire si ça va bien se soigner ou si je dois aller voir le docteur ou quelque chose comme ça Parce que là en ce moment, euh, ça fait un peu mal mais voilà, je vous montre tout de suite. Allez, c'est parti. Alors les amis, voilà le monstre qui est juste ici. Et ça fait super mal. Du coup, là les amis, je vais boire un petit chocolat. Je vais aller préparer euh, ma citronade avec du miel, du citron et de l'eau tout simplement. Et puis, j'ai appelé aussi ma petite soeur parce qu'en fait, je ne peux pas conduire. Aujourd'hui, j'ai une grosse journée. Euh, principalement, je dois aller euh, voir euh, Mr. Jones pour me faire coiffer. J'ai un tournage avec Mitsuru également euh, cet après-midi. Et des petits trucs à faire. Donc, j'ai besoin de ma soeur parce que je ne peux pas conduire. Je dois bouger le moins possible mon genou pour, euh, pour que ça se cicatrise. Bien. Donc j'ai appelé ma soeur, elle a boudé un peu, mais bon, parce que je l'ai prévu en dernier moment aussi. Mais euh, voilà, j'ai besoin d'aide, donc du coup, elle va venir me chercher pour cette journée. Vous allez pouvoir la voir aussi. va oui. bah, T'as cassé la caméra? Ah, c'est si, si, quand t'as été en vélo? Bah, t'as oui. fait tomber? Ah, si. Oui, bah, regarde oui. l'écran. Regarde mon écran. J'ai même mis sur TikTok et tout. Et d'ailleurs, merci les amis pour tous vos messages que, euh, sur TikTok. J'ai posté une vidéo et sur Instagram. C'est la dernière photo que j'ai postée. Vous êtes juste le, trop adorables. Gentil petit message, ça m'a beaucoup touché. Donc là, c'est Popo qui va me soigner. Aujourd'hui, grosse journée. Il euh, y a ma soeur qui est là, celle qui tient la caméra, celle qui va filmer aujourd'hui. Ah bon ah, ah oui, on a plein de choses à faire. Fait. Hello, t'es tout beau! Ah, laisse ça, dans la rue, tout le monde me regarde! Vous qu'est-ce que t'as fait? Tout tout! Ah, on est à là. Merci beaucoup Et merci <rire> Ah oui, pour est en... Ah, ok, il y a les deux alors dedans Ok, parfait. Qui je revois C'est Pouet Pouet. Enfin, Pouet. Il n'y a que moi qui l'appelle Pouet Pouet. Sinon, c'est Pouet. Ah Mais là c'est à ta pose là Voilà les amis je sors tout juste de chez Mr Jones Il y a ma soeur qui est venue me récupérer Parce qu'aujourd'hui c'est elle ma chauffeuse et tout ouais, Et un taxi là Ouais mon taxi oh, la Ouais elle est quand même jolie la voiture Regardez là les amis Maintenant on va à un tournage télévision avec Taina Fab et Mitsuru Ça marche plus l'ascenseur, ils sont bloqués. Regardez qui je retrouve, mmh. Taina. Et là, on va aller manger, je commence à avoir faim. Nous, on a réussi à prendre l'ascenseur. <rire> ils sont pas encore arrivés. <rire> ah, mais vous êtes déjà. Nous, on a pris l'ascenseur. <rire> ah, je vais attendre, j'ai vu ça de l'air. Je vais attendre. Ah, après maintenant, vous arrivez. Après, vous arrivez. I remember that I was drunk on my mind When we kissed for the first time Oulala, oh là là, on est un peu sombre. Voilà, les amis, on a fini le tonnage et là on va se diriger vers la voiture. Vous voyez, il y a ma chauffeuse qui me fait marcher. Mais là, on doit marcher quand même en des kilomètres et tout pour aller à la voiture. on est à Tahiti, ça va. Ouais, mais genre, c'est carrément loin la voiture. En plus, il fait chaud. Je, je suis boiteux et tout. Mais j'ai une magnifique chemise d'ailleurs. On va marcher, on va rentrer à la maison. Enfin, tu vas me ramener. Toi, tu vas aller faire les conseils concombres, je pense. Ouais. Et puis moi j'ai des choses encore à faire sur Tiktok mmh. Film avec nos couronnes mmh. Ils sont trop grands Regarde notre live C'est le debriefing <rire> briefing. Là c'est le, les, les coulisses de... <rire> de... Le live <rire> Les paroles, les chansons, euh, les coulisses. Ça vient de Rimatara, les amis Bien mmh. oh, yeah. bien. Allez lâche toi génial Hey Yorana Gang Family, j'espère que vous allez bien bienvenue dans la suite de cette nouvelle vidéo un petit café, il est 7h du matin je me lève super tôt parce que j'ai un shooting photo à l'intercontinental à Farah je vais vous emmener avec moi de toute façon et dans ce vlog si je vais filmer ce week-end en fait, ça va être samedi dimanche ouais on est samedi aujourd'hui, demain dimanche je vais vous filmer ce petit week-end plutôt tranquille, merci énormément pour tout votre soutien sur cette série de vidéos, j'ai pas l'habitude de filmer sur plusieurs plusieurs jours sur tout un week-end, sur toute une semaine et tout donc ça me fait plaisir de tous vos retours, tous vos messages donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube, si c'est pas encore fait, à partager aussi également ça me ferait trop plaisir si vous partagez cette vidéo et de me mettre également des commentaires et que la journée commence Yuhi les amis c'est parti pour une magnifique journée attends il y a une voiture qui passe je suis en train de filmer la voiture <rire> super heureux aujourd'hui parce que je vais conduire ma nouvelle voiture qui est là. En fait, c'est pas une nouvelle voiture, ça a été rénové par mon papa. Elle est juste incroyable, regardez-moi ça. Ça a été repeint et tout et tout. En fait, je suis super excité de pouvoir conduire ma voiture parce qu'en fait, je ne pouvais pas la conduire à cause de mon bobo. Je me suis fait... Euh, vous avez vu sur, euh, <rire> sur les précédentes vidéos, j'ai fait un crash à vélo. En fait, je même pas entré dans la voiture. Parce qu'en fait, je ne peux pas plier mon genou. Oh. Ah, c'est bon, je suis assis. Ouais, je suis super content de pouvoir conduire ma voiture. Je vais la tester. Je vais rouler doucement, wow, trop génial, regardez, j'ai reculé ma chaise. J'aime trop regarder ça. Alors voici bah, mon bobo que j'ai soigné. Ma belle voiture, mon père il a tout nettoyé, je suis quand même chanceux. D'ailleurs papa, si jamais tu regardes cette vidéo, merci du fond du cœur bah, d'avoir euh, retapé ma belle voiture. On va lui donner un nom à cette voiture. Alors, euh, j'aimerais que vous mettez dans les commentaires carrosse, voilà. C'est mon carrosse, mon beau carrosse, écoutez le moteur. Allez mon beau carrosse, t'es prêt à aller Direction l'intercontinental Pour le shooting photo Les amis c'est génial la sensation qu'on a dans ce magnifique carrosse derrière C'est juste incroyable, je suis super content Ça conduit super bien Et il y fait super beau, regardez-moi ça Je suis parti récupérer quelques colis Et la voiture elle est juste incroyable J'adore carrément Vous entendez le moteur, le moteur Allez c'est parti vous serez dans mon vlog Oh, il y a mon frère Coucou. Coucou Comment ça va Ça va Ça a qui ces fruits yeah. C'est quand même beau Tu fais quoi ton in?